Hein Non T'es un connard, je t'aime pas, je t'ai jamais aimé en même temps Bah au moment temps je te l'avais dit ça, que je t'aimais pas, t'es un connard Donc ça, ça se voit sur ton visage, tu es un con Donc euh, arrête de me parler, ne me parle pas, tu sens mauvais Achou. Ah non mais c'est pas vrai J'en ai partout C'est dégueulasse. enfin Putain je pue Parce que c'est vrai qu'on rigole, on rigole mais on voit pas le fond du bol Ok, c'est quoi le problème est-ce que tu aimes les sushis Non, tu. Mais non, c'est pas possible. Mais si c'est possible avec la carte qui en Abonne-toi ah